Bienvenue à cette formation à la recherche d'articles avec Avery Index to Architectural Periodicals. Avery Index recense les articles publiés dans les revues scientifiques, mais surtout professionnelles. Des revues sur le design, l'architecture, le paysage et l'urbanisme. La couverture est internationale et remonte au début 20e. Avery est particulièrement utile pour la recherche de précédents. La base de données est accessible sur le portail en aménagement ou dans les guides disciplinaires. L'accès est réservé aux usagers de l'université et nécessite la connexion au réseau UDM avec cryptage si vous êtes sur le campus ou le proxy si vous travaillez hors campus. Cherchez des articles sur les parcs linéaires en milieu urbain. La recherche avancée est proposée par défaut car elle permet d'inscrire sur des lignes différentes les termes ou expressions reliées à chaque concept. En premier lieu, les expressions en anglais qui se rapportent aux parcs linéaires, Et ensuite, les mots qui représentent le milieu urbain. Précisez le champ de la recherche. Le thème central, « Linear Parks », doit être mentionné parmi les sujets. Voici quelques opérateurs et caractères décodés sur cette plateforme. Avec le « or », seul un des mots doit se trouver dans la notice. Le « NOT pour exclure des mots ou expressions. Les guillemets pour repérer l'expression exacte. Le « dièse » pour ajouter un caractère. L'astérisque. Pour remplacer plusieurs caractères et si aucun opérateur, tous les mots doivent se trouver dans la notice. Lancer la recherche. Les références sont nombreuses. Appliquez des filtres pour limiter à un sujet, une publication ou, comme maintenant, aux dernières parutions. Les filtres sont maintenus d'une recherche à l'autre. Si trop restrictif, les désactiver en cliquant sur le X. Une autre option, modifier l'ordre d'affichage pour voir les articles les plus récents en premier. Ajoutez ainsi les références jugées pertinentes dans un dossier. Elles seront conservées tout au long de la séance. Cliquez sur la loupe pour un aperçu de la notice bibliographique ou accéder à la notice complète en cliquant sur le titre ou sur Notice détaillée. Notez que les termes se trouvent dans le champ indiqué, que l'indexation est en anglais et qu'il sera utile de traduire et d'élaborer la liste des mots-clés pour générer les résultats escomptés. Relancer la recherche à partir des hyperliens, soit l'auteur, la source, un sujet, ou comme maintenant, l'architecte du projet Ken Greenberg. Effacer cette requête et afficher l'historique pour voir le chemin parcouru. Revenir au premier résultat, sauvegarder des stratégies ou faire une veille à partir d'une des requêtes. Aller plus loin et croiser les requêtes associées à la fois au parc linéaire et à l'éclairage. Combiner les deux avec l'opérateur « AND ». Fermez l'historique de recherche pour mieux voir les résultats et allez en terminant au dossier des articles sélectionnés pendant cette séance. Dans certains cas, l'accès au texte intégral se trouve sous la notice, sinon localisez l'article avec la commande « Obtenir ». Sur cette interface, accédez au texte intégral si disponible, vérifiez la disponibilité avec l'outil SOFIA, ou faire une demande de PEB, c'est-à-dire de prêt en bibliothèque si nous n'avons pas cet abonnement. De retour dans le dossier, voici les options pour conserver cette liste de références le courriel, l'impression, la sauvegarde et l'exportation vers des logiciels bibliographiques. Fixer les paramètres de sauvegarde. Joindre ou non le texte intégral aux articles. Déterminer les champs sauvegardés ou bien générer une citation en format APA qui pourrait être intégrée à une bibliographie. Nous avons exploré en quelques minutes la base de données Avery Index to Architectural Periodicals. Elle est hébergée sur la plateforme EBSCO Host, avec plusieurs autres ressources que je vous invite à consulter. Merci de votre écoute. Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter et bonne recherche!